ג'וד מorgen, אלייה דניאנו aujourd'hui le lundi mat Avraham ainsi que לירפו את רעב בורו חמויאל בן ליא, ולייא בתרישור למתוח שאר איריסאלה, סיוע Kontakt אל הקבר. ה' אלוהים, נוטים פרק ב' מישנהה, מחפין את הנקציות בקוש, הבידוד אומר, אָעָמֵי אָבִינִי, מOCRÉ פְרֻות, קְסֻדָּה וְקֵילִים, מOCRÉים בְּצִינָה לְצֹרֶה חֲמוּד, bakash, on a le droit de couvrir les tziotes, et les figues qui sont en train de sécher dans les champs bakash avec de la paille. Soit quand on cueille les figues, ensuite pour les faire sécher, on les laissait, on les cueillait, on les laissait comme ça par terre dans le champ, le soleil tapait dessus pendant quelques temps. Je ne sais pas si c'est en jour ou en semaine. Puis on a récupéré des figues séchées. Le problème, c'est que s'il va y avoir des pluies, ça va, ça va de la faire pourrir. Là, il va y avoir de l'eau, ça va rester, ça va. Alors, qu qu quel, quel était l'usage Pour faire que l'eau ne va pas tomber trop fort, je ne sais pas exactement pourquoi, mais en tout cas, il mettait de la paille dessus, j'imagine que ça. Ils mettaient une petite quantité de paille, et puis, comme ça, l'ol coulait ailleurs. J'imagine que c'est à peu près ça, quoi. Je n'ai pas travaillé dans les figues dans ma vie pour savoir, pour vous dire exactement à quoi ça sert de mettre des pailles, mais en tout cas, ça aide à protéger de la pluie. Ça, c'est la vie de Tanakama. « Rabbi Oda Omer, af Abin. Selon Rabbi Oda, il est même plus permissif, cette fois-ci, Rabbi Oda, le même jour qui était marqué dans la Mishnah, là, il est plus me'quel. Il te dit, même si tu veux, tu fais abin. Tu fais un ovi, une grosse épaisseur, c'est-à-dire... En fait, il permet même, il y a une meilleure solution, en fait, pour éviter que la pluie, elle va faire trop de dégâts, c'est de ramasser toutes les figues, de les réunir, tu en fais un petit tas. Tu en fais un tas, et là, donc du coup, il n'y aura que les faces externes qui sont exposé à la pluie qui risque de s'abîmer, là, tu pourras, tu pourras, tu pourras peut-être rajouter ta paille, que ça va couler, mais, alors Abioda, il te permet même de le faire, tandis que Tanakama, lui, il te permet, non, tu mets juste le, le cash, parce que si tu commences à aller à trop les rassembler, les gens vont dire, tu es surtout en train de prévoir ton travail pour qu'après les fêtes, tu les vas les engranger, les engranger facilement, t'es en train de travailler en fait pour après les fêtes, on parle de d'oxyotes qui sont pas, bien sûr que c'est pas, on n'a pas d'intérêt pour la fête elle-même, Soit parce qu'elles ne sont pas mangeables, soit parce que tu n'en as pas besoin, c'est pas le moment de les manger, elles n'ont pas encore fini de sécher. Et du coup, si tu vas faire trop de travail dessus, les gens vont dire tu prépares en fait ton travail pour qu'après Pesach, ou après Soukot, peu importe, que tu auras moins de travail à le faire. Donc du coup, Sakharami m'interdise, tandis que Rabiuda, il permet malgré tout, puisque c'est pour le bien des figues. Mokhre Perot, ceux qui vendent des fruits, ksout ou des vêtements, des et des ustensiles, eh bien, Mochrim, le Lesoré, Hamoued. Alors là, je traduis d'abord, ils vendent betzina avec discrétion, si c'est pour le bien de la fête, pour le besoin de la fête. Soit en fait, la Michel me dit, ben, si tu vends, tu un, allez, un, une boucherie, déjà gens ont besoin de vendre pour la fête. Tu as un, un des, des vêtements pour la fête aussi, que ça, ça peut se vendre aussi. Mais le problème, il est que toi, tu es un professionnel. C'est vrai que tu vas vendre pour les besoins de la fête, mais un professionnel, même quand il vend pour les besoins de la fête, il faut qu'il fasse une petite différenciation qu'il l'ouvre pas de manière flagrante, trop violente. Il devra le faire Bettina discrètement. Ça veut dire quoi S'il avait deux portes au magasin, il en ouvre une seule pendant que la deuxième, il les laisse fermer. Comme ça, ça veut dire, venez, venez prendre les besoins de la fête et comme ça, on ferme vite le magasin. C'est un peu le sentiment. Ne pas on ouvre, on déballe tout, on sort tous les étalages, et, et vas-y, on n'est pas.. Non, il faut le faire avec beaucoup de. D'accord En enfin, faire moins, moins flagrant, quoi, plus discret. Autre sujet encore, mais sur le même principe, Atsayadine, les chasseurs, va dashoshot va garosot, qui sont deux types de personnes qui, euh, qui travaillent au moulin, en fait. Soit, parce que tu, dashoshot, il rapporte le noir chez dashin le kuchim Nedaïsa. le daïsa. C'est pas exactement qu'au le blé, c'est qu'en fait, le blé, on peut en faire, à part de la farine, on peut en faire de la semoule plus fine, on la... On la concasse, ça s'appelle faire de la Daïsa en fait. Et il y a Garosot, c'est ceux qui font des guérissimes, c'est-à-dire cette fois-ci, qui prennent d'autres légumineuses, style des fèves ou des petits pois, et ils les concassent aussi. D'accord C'est un travail de professionnel de l'époque. Imaginez, il n'y avait pas de machine, hein, donc, il fallait vraiment taper fortement pendant beaucoup de temps. Et bien, tout cela, aussi une médecine à selon le même principe, ils devront faire, ils pourront faire leur travail pour les Hamoued, c'est nécessaire le quartier a besoin de manger des, une soupe de pois cassés, donc il faut prendre des les petits pois et les casser. Et maintenant, ils en ont besoin pour manger, pour les fêtes, et du coup, on a le droit de leur préparer, il n'y a pas de problème. Mais, mais quoi, médecine a, de manière discrète, parce que, selon mon principe, quand c'est un professionnel qui travaille, même si c'est pour les besoins de la fête, tu ne le fais pas de manière flagrante. C'est un principe qu'on a déjà vu plusieurs fois, si vous faites attention. On a, dès qu'on a, en général, dès qu'on a, pour les besoins de la fête, tu as le droit de tout faire. Mais quand tu es professionnel... Tu fais, mais sans avec tout le professionnalisme. Tu fais de manière discrète. Tu fais, on avait vu pour coudre, tu devrais coudre avec... Euh, avec chinouille, de manière non habituelle, au lieu de faire une vraie couture. Quand tu ne sais pas coudre, quand tu n'es pas un couturier professionnel, alors là, tu as le droit de coudre tout à fait normalement, parce que ton normal, c'est un, un normal d'amateur. C'est ce qu'on avait vu, vous vous rappelez Et bien, on a, selon le même principe aussi, même là, tu as, tu as, besoin, as besoin de faire un travail pour le red tu ne le fais pas avec tout ton art et tous tes ustensiles, tu le fais de manière plus discrète, tu le fais. Quand tu vas le faire, tu pourras le faire comme il faut, sur l'action elle-même, mais de manière moins flagrante. D'accord Et sur ce on a rabi aussi Omer Aphem Ichmirowa al Rabbi aussi vient et me dit, non, il y a eu un usage chez les travailleurs de ne pas travailler du tout pendant Khalomène, même quand c'est pour les besoins de la fête. Mais Ichmirowa al ils se sont dit, non, ils ne le font plus du tout. Même Betsina, ils, ils avaient l'usage de ne pas le faire. C'est-à-dire, en fait, Rabbi aussi nous dit que c'est vrai que sur sont la loi stricte initialement. C'était permis, mais il y a eu un minag d'interdire. Et sur ça, la n'est pas établi comme bravue. Si, on a le droit de travailler normalement, juste, sans de manière discrète, si c'est pour les besoins de la fête. Ok C'est tout pour aujourd'hui, c'est une journée pleine de Hatz tout,